Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de cette petite série euh, qui va concerner euh, la création d'un Flappy Bird clone. Alors pour ceux euh, qui ne connaissent pas, je vous montre tout de suite ce que c'est le Flappy Bird. Alors voilà ce que c'est, simplement un oiseau qui euh, va sauter quand on appuie sur une touche ou sur l'écran, dans le cas d'ici du jeu Android, et passer euh, à travers des obstacles. Donc quelque chose d'assez simple, mais euh, qui va nous permettre, pour ceux qui débutent, de voir comment on peut prendre en main Unity et faire ce genre de petit projet. Alors ici, j'ai démarré un projet 2D, évidemment tout à fait basique, qui est complètement vide. Et on va s'intéresser maintenant aux players. Alors ici, vous inquiétez pas, vous récupérez euh, à la fin de, de la petite série qui devrait être assez euh, assez euh, rapidement euh, conclue. En fait, on devrait vite arriver à la fin, c'est pas un jeu bien compliqué. Et vous récupérez l'asset complète avec les, les, les sprites et autres, et euh, le code source, il n'y a pas de souci. Donc on va développer ça plutôt pour PC, on va le faire en 16/9, mais évidemment... Ça va être simple à adapter pour Android étant donné qu'on va utiliser le clic de souris et donc il euh, n'y aura aucune intervention de votre part pour, euh, pour pouvoir modifier les inputs en fait. Donc sur un smartphone, vous allez toucher l'écran tactile et ça fonctionnera euh, tout seul. Donc j'ai récupéré ici une planche de sprite avec un bird. Alors j'ai pas pris Plappy Bird, j'ai pris quelque chose d'autre euh, qui ressemble à ça et ça va être assez sympa. Donc je vais ici, premièrement, quand vous arrivez dans un projet 2D avec une planche de sprite ici qui est multiple, comme on peut voir, j'en ai plusieurs. On va devoir euh, les découper. Donc on va le sélectionner, on va Vérifiez bien que le texture type est en sprite 2D. Et ici, on va le passer en multiple et on va faire Sprite Editor. On va faire un Apply, évidemment, pour que Unity modifie euh, la, le sprite. Et ici, euh, bah, comme le sprite est bien fait dans mon cas, ça va être simple. Je vais faire un Slice pour couper en fait chaque partie qui m'intéresse du personnage. Et je vais le laisser en automatique. Je vais faire Slice. On peut voir qu'ici, j'ai des petits carrés autour euh, de mon personnage qui sont apparus. Je vais faire un Apply. Je referme cette fenêtre et maintenant on peut voir qu'au lieu d'avoir une seule et unique planche, j'ai chaque personnage, euh, chaque mon personnage est découpé en fait en fonction de ses animations. D'ailleurs, si je l'ai, je l'ai fait défiler de gauche à droite. Vous pouvez voir ici en bas à droite dans Unity que j'ai une petite animation assez sympa. Alors, ce qu'on va faire on va faire un clone donc le principe va être assez simple on va prendre la première image on va la mettre ici pour le moment la taille est énorme mais c'est pas très grave on va s'occuper déjà euh, dans cette partie du personnage je vais vous expliquer comment on va faire et euh, surtout un petit peu de l'animé, c'est à dire qu'on va pas le laisser statique comme ça alors la première chose, c'est qu'on va s'occuper de l'animation. Donc j'aurai une animation idle qui va rester comme ça en fait. Et quand je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris, je voudrais qu'il batte des ailes pour et lui donner une impulsion comme on a vu sur le jeu vers le haut. Donc ça, ça va être assez simple à faire. On va utiliser l'animation. Donc on va faire ici Windows Animation. On a cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Euh, et on va créer une nouvelle animation tout simplement qu'on va appeler bah, idle. Alors idle parce que c'est la position de départ. Et on va la laisser vite parce qu'on va pas s'embêter, on va laisser ça. Par contre, on va tout de suite créer une nouvelle animation qu'on va appeler fly pour un battement d'aile en fait. Et donc ici, on va sélectionner nos sprites. Alors par contre, je vais pas tous les avoir besoin parce qu'on peut voir que ici, ça revient là. Donc je vais prendre que les quatre premiers pour faire un mouvement d'aile tout simplement. Je vais les glisser ici. et Je vais faire play. Et on peut voir qu'en boucle, ça joue mais évidemment très vite. Donc je vais passer ici mon sample à 10 pour euh, que l'animation se joue un peu plus lentement. Lentement, pardon. Par contre, j'ai un petit souci au niveau des images clés ici. Qu'est-ce qui se passe ça euh, Donc j'ai déjà eu ça. On va refaire. Voilà, là on peut voir. Hop, si on fait ça, qu'est-ce que ça donne Voilà. Donc on peut voir que j'ai bien mon battement d'aile euh, souhaité. Donc j'ai bien mes deux animations. On peut voir, pour ceux qui débutent encore une fois, et effectivement ce, cette petite série va être pour ceux qui débutent je pense plus que ceux qui sont initiés, c'est assez simple. Je vais déjà renommer ici mon sprite que j'ai glissé dessus, bird, ça va être mon player. Et au niveau de ce bird, on peut voir ici euh, que j'ai bien un animateur qui a été mis automatiquement par Unity. On a ici Flying Game Character 0 au niveau du contrôleur. Et on peut voir qu'on le retrouve ici, ça a été créé par défaut par Unity. On pourrait le créer manuellement en faisant un Create euh, ici animator contrôleur et on le nommerait et ça fonctionnerait et on le glisserait en fait tout simplement euh, dans le champ contrôleur ici de notre animator pour pouvoir agir dessus alors comment ça va fonctionner ça va être un, anima une, un système d'animation très très simple vous allez voir alors par contre on voit qu'il y a une petite latence je vais ici remettre mes images clés alors je vais tester voilà c'est mieux alors je vais ensuite ouvrir l'onglet animator tout en sélectionnant mon bird, parce que par défaut Unity m'ouvrira le contrôleur qui est euh, sélectionné et on peut voir que j'ai bien une animation idle et une animation fly alors comment ça va fonctionner si je fais « Play », par défaut, Unity joue l'animation « Idle » en boucle. Évidemment, c'est une animation « Idle ». Il n'y a aucune frame différente. C'est toujours la même image qui se joue. Donc ça, c'est « voulu. Maintenant, ce que je voudrais, c'est jouer euh, cette animation « Fly » à un moment donné, notamment quand je vais cliquer à la souris. Pour ça, je vais devoir euh, faire partir cette animation existante ici. Si je fais un double-clic « alors, je ne vais pas pouvoir le tester là, mais vous allez voir. Euh, si je fais un double-clic et par exemple ici, si je fais une make transition ici euh, défaut, on va la mettre ici celle-ci par défaut. Alors, je ne peux pas, je devais le faire avant, je la supprime. Euh, je suis, normalement, je dois pouvoir... Qu'est-ce que je dis Cette tasse. Voilà, c'est bien elle. Et donc maintenant, si je fais play, vous pouvez voir qu'il va me jouer l'animation Fly en boucle. Donc, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, l'idée, c'est de jouer vraiment l'idle. Donc, je vais faire un CTRL Z si Unity veut bien pour me la remettre voilà et maintenant c'est de jouer cette animation fly à partir du moment où j'appuie sur une touche et notamment ici ma, mon bouton gauche de souris donc je vais le faire partir de any state c'est à dire de n'importe quel moment je pourrais le faire partir de idle mais ça va être plus simple de gérer comme ça ça permettra à ceux qui débutent de voir la différence c'est à dire que ici je vais faire une transition qui va de n'importe quand vers l'animation fly et cette animation fly elle va aussi jouer en boucle. Ce n'est pas l'effet que je veux. Moi, je veux que ça donne un battement d'elle et qu'ensuite, ça repasse tout simplement à Idle. Donc, je vais faire ici une transition en disant que ça repasse à Idle. Alors, pour le moment, je ne vous, vous parle pas des conditions. Ce qui est bien évident qu'à un moment, il faudra bien lui donner une condition pour partir de n'importe quel moment à l'animation Fly. Donc, pour ça, ici, on va bien vérifier qu'on est bien sur paramètreur et non pas sur layer. Et on va ajouter, avec le petit plus, un trigger. Et ce trigger, je vais l'appeler Fly. Ce trigger va me servir tout simplement maintenant de détection de conditions pour lancer cette animation fly. Donc je vais prendre mon AnyState, je sélectionne ici ma transition dans l'animator et je vais faire un petit plus. Par défaut, Unity me met la condition fly, le trigger. Le trigger n'a pas de valeur en fait. Alors la différence entre d'autres variables que vous verrez certainement à l'avenir, je ne vais pas rentrer dedans dans, dans, dans, dans ce tuto, mais euh, un trigger va se lancer une fois et va revenir à son état original. Donc, ça nous permettra de cliquer, de lancer le trigger, fly. Une fois que l'animation s'est jouée, on repart à idle. Donc, la différence ici, j'ai bien ma condition. Alors, si maintenant je fais play, on va pouvoir tester pour voir ce que ça donne. Je coche tout simplement ici mon fly. Et on peut voir que ça a bien l'effet escompté. Alors, vous allez me dire, je vais quand même vous expliquer pourquoi ça repart à idle. Tout simplement parce qu'ici, cette transition, je n'ai aucune condition. Donc, j'ai un as exit time qui est coché. Si je fais ça, j'ai une erreur, on me le dit. Pourquoi Parce que je n'ai pas de condition, en fait, euh, cette, cette animation fly ne va pas ressortir vers idle, tout simplement parce que la condition, ici, c'est euh, à la fin de l'animation, tu repars à idle. Ah, on peut voir que là, maintenant, j'ai plus de condition de sortie, bah, il continue à battre des ailes, quoi que je fasse, même si mon, je coche ici mon, mon trigger. Donc, c'est ça la différence ici, c'est qu'on ne met aucune condition, par contre, on lui dit à la fin de l'animation, tu repars à idle. Et donc, ici, vous comprendrez bien qu'on va devoir dynamiquement, tout simplement, modifier ici cette variable fly dans les paramètres de mon animator pour lui donner un battement d'aile, tout simplement. Alors, évidemment, vous pouvez modifier la vitesse de votre animation ici dans l'onglet animation. Euh, au niveau du fly, j'avais mis 10 en sample, vous le passez à 20, ça le battement d'aile ira un peu plus vite, on réglera ça plus tard. Donc là, on a déjà notre système d'animation qui, qui fonctionne, qui est assez sympa. Alors, autre chose qu'il nous faudra aussi, Ici maintenant, parce qu'on va s'occuper du mouvement haut -bas, -à -dire au bas, c'est-à-dire qu'au clic, on va lui donner une force, on va lui adjoindre une force qui va le faire monter vers le haut avec une, une variable qu'on va mettre dans l'inspecteur, qu'on va pouvoir modifier pour ajuster à ce qu'on veut. Mais avant tout ça, il faut le soumettre à la gravité parce que là, si je fais play, rien ne se passe. Il est ici au niveau de ma scène, il reste sur place, il n'y a pas de, de collider ni de rigid body. Donc on en aura de toute façon besoin. Donc on va déjà lui ajouter un rigid body 2D, on est en 2D donc on utilise le rigid body 2D et un box collider. 2D. On peut voir que par défaut mon box collider c'est mis ici, vous pouvez l'ajuster parce qu'après ça va servir au niveau des détections mais là pour le moment on va le laisser comme ça, on va pas s'en occuper, on va essayer de comprendre un petit peu le principe. Je vais diminuer sa taille parce que là effectivement ça va être un peu compliqué donc je vais le mettre comme ça dans un premier temps et maintenant on va passer au script tout simplement pour euh, le faire monter et descendre. Donc je vais l'appeler ici euh, ce script de bird Controller. Et je vais l'affecter évidemment à mon bird ici euh, dans la partie hiérarchie. Voilà. Donc je vais éditer maintenant ce script. Alors je vous rappelle, vous avez vu au toucher sur l'écran dans le, dans le Flappy Bird, l'oiseau donne un, une impulsion vers le haut et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc je vais essayer d'agrandir un petit peu la taille pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et on aura besoin de variables. Donc je vais déjà avoir besoin d'une variable publique de type int que je vais appeler force tout simplement. Et que je vais définir par exemple à 400. Allez, 500. On verra bien, ce sera ajusté en fonction de ce que vous voulez d'ailleurs. Euh, j'aurai besoin, je vais utiliser l'animateur, et j'aurai aussi besoin euh, du Rigid Body pour lui adjoindre une force. Alors on va faire ça proprement, on va créer des variables private. Donc une variable privée de type Rigid Body 2 que je vais appeler RB, et une autre variable privée qui va être de type animator. pour pouvoir justement... Euh, modifier, donner l'impulsion en fait de modifier le trigger fly qu'on vient de créer, qu'on va appeler anime. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de récupérer ici, d'assigner en fait dans ces deux variables euh, bah, le body et l'animator, sinon on va avoir un problème. Alors c'est assez simple à faire. Comment on va faire On est ici, notre script, je vous rappelle, et ici je vais réduire un petit peu tout ça pour que vous compreniez mieux. Ce script est bien ici dans l'inspecteur sur l'objet bird. J'ai besoin de récupérer son RigidBody dans mon script et son animator. Donc ils sont exactement sur le même objet. Donc on va simplement devoir utiliser le getComponent pour pouvoir affecter aux variables euh, tout simplement euh, les composants. Donc ici je vais affecter le RigidBody. Donc je vais dire que l RB au start est égal à getComponentRigidBody2D. Donc ça va aller chercher le composant et affecter ça dans la variable RB, euh, Body 2 d qui se trouve sur mon bird tout simplement. Et évidemment, pour l'anime, bah ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser ici le composant animator. Ce qui va maintenant nous permettre, au niveau du code, d'agir directement sur RB et Anime. Alors, on pourrait aussi faire un get component getComponent, Body 2 d mais dans des... Par rapport au développement et en optimisation, c'est mieux de les assigner au start, même on pourrait le faire à le wake. Bon, là, c'est pas très gênant. Euh, le wake va se lancer avant le start, en fait, au début, avant d'initialiser tout ça. Donc, on pourrait le faire là aussi. Mais là, on va le laisser là, c'est pas très grave. Alors, on va maintenant devoir tout simplement détecter le clic de souris pour pouvoir faire sauter, donner l'impulsion vers le haut à notre bird. Alors, on va utiliser pour ça. Euh, le void fixed update donc je vais modifier par défaut ce qui a été créé au niveau de l'update pourquoi j'utilise le fixed update parce que je vais ici faire un add force sur le rigid body ce qui a euh, donc si vous regardez au niveau des best practices d'unity le fixed update est beaucoup plus adapté et optimisé pour utiliser ju justement ça donc c'est ce qu'on va faire donc déjà on va détecter la touche donc on va dire le, pas la touche le clic gauche de souris donc on va faire if input on va faire une condition et on va aller chercher la touche donc on va aller chercher le, le, le bouton gauche pardon je vais y arriver de ma souris donc get button down c'est à dire que j'appuie sur le bouton j'enfonce le bouton j'ai la possibilité de faire un get button tout court qui va me dire tant que je suis appuyé dessus ça va exécuter mon code c'est pas ce que je veux sinon il se retrouverait très vite en si vous restez une seconde dessus vous aurez euh, 60 euh, euh, impulsions vers le haut qui seraient données au bird et ça poserait un problème donc ce sera un get button down vous avez aussi le up le up, c'est simplement quand je relâche en fait le bouton. Et là, c'est bien le down. Et entre parenthèses, je vais passer ici Fire One, qui est en fait le bouton gauche de souris. Qu'est-ce que je vais faire Donc si j'appuie sur ce bouton, bah, je vais simplement ici utiliser mon RB et lui faire un, euh, donc un Add Force maintenant. Ou vers le vecteur 2.up, que je vais multiplier par la force. Alors pourquoi le vecteur 2.up Up, pardon. si on regarde au niveau du burn on a ici son vecteur 2.up qui est la flèche verte et le right qui est ici euh, à droite donc si je fais une force vers le vecteur up c'est à dire que je lui envoie, je, envoie en fait, je le pousse vers le haut si je le ferai vers le right je le pousserai vers la droite si je le ferai vers le moins up je le pousserai vers le bas et évidemment vous aurez compris vers le moins right je le pousse vers la gauche donc déjà là euh, bah, si on affecte notre script on va pouvoir tester ça alors vous allez voir que normalement, notre bird alors, ne fonctionne pas. Pourquoi Alors, j'en ai mis deux. Déjà, hop, je vais recommencer. Euh, et c'est Firewan. Alors, on peut voir ce qui, que j'ai une erreur ici. J'ai fait... Il euh, y a un espace, il me semble. En fait, argument input Fire One is not set up. Alors, c'est très bien. On va voir pourquoi. Dans les project settings. En fait, pourquoi j'utilise One Parce que vous allez voir, si vous faites Edit... Et vous allez voir les inputs par défaut d'Unity, vous avez ici tous des inputs déjà de, de renseigner. Et moi ce qui m'intéresse ici c'est fireman et on peut voir que c'est un F majuscule, c'est le joystick bouton 0, ou c'est aussi euh, le mouse, mouse button, ou c'est aussi, vous allez voir, euh, si vous switchez ce projet sur Android c'est aussi euh, le, le fait d'appuyer sur l'écran le, le, tactile du smartphone par exemple donc je modifie ça, je fais play et on teste maintenant avec le bouton et on peut voir que quand je clique, j'ai bien mon petit Flappy Bird qui va vers le haut et qui sort de l'écran, vous voyez, qui redescend voilà. donc ça c'est à ajuster, si vous jouez maintenant avec cette variable publique force qui est de 500, si vous la mettez par exemple à 1000, vous allez avoir une impulsion beaucoup plus forte, c'est à ajuster en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez voir que là voilà, donc ce n'est pas adapté. Donc je vais laisser 400 pour tester. Par contre, quelque chose qui ne va pas du tout, c'est qu'ici on n'a pas le mouvement d'Elle. Bah, c'est normal, on ne s'est pas occupé du tout de l'animateur dans notre code. Je vous rappelle qu'ici pour avoir le battement d'Elle, au moment du clic, il suffit de, ici d'activer le trigger fly. Donc on va s'empresser de le faire, vous allez voir que c'est très simple. On va utiliser notre variable ici anime qu'on a récupéré. et on va faire un set trigger qui va nous permettre en fait de lancer le trigger fly. Voilà, qu'on passe ici, entre guillemets. Et maintenant, si on teste, normalement, le battement d'aile devrait avoir lieu. Et on peut voir que ça fonctionne. Voilà. Chaque fois que je clique, j'ai bien ici un battement d'aile. Alors, évidemment, ouh, je suis tombé en dessous. Évidemment, vous pouvez tout simplement, ici, si vous voulez accélérer euh, votre animation, à ressortir votre Windows Animation. Voilà. Vous allez ici sur l'animation Fly. J'ai un sample de 10, je vais le passer à 25. Et on va tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, Moi, ça me paraît pas mal. Donc, on a ici, évidemment, le système. Euh, il faudra, évidemment, modifier tout ça. Mais pour ceux qui débutent et qui se demandent comment faire un Flappy Bird, vous pouvez voir que c'est assez simple. En fait, notre oiseau va être positionné euh, ici, à gauche de l'écran. Et on ne va pas du tout s'occuper de le déplacer sur la gauche ou la droite. Euh, c'est le, le background qui va, en fait, défiler. Euh, ce qui va nous permettre, en fait, euh, d'avoir euh, ici... Euh, un mouvement en fait, comme si le, le bird avançait, mais il va rester sur place en fait tout le long du jeu. C'est simplement le décor qui va défiler de façon indéfinie. On va lui mettre des obstacles aléatoires. Euh, c'est pour ça que c'est assez simple à faire comme jeu parce que effectivement vous aurez qu'un seul et unique level voilà, donc on va s'arrêter là ici pour cette première étape qui nous permet tout simplement d'avoir créé notre personnage évidemment il y a encore pas mal de choses à faire je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo le prochain épisode qui va nous permettre de voir en détail comment on peut opérer euh, bah, ne serait-ce que pour faire commencer à, à faire venir des obstacles aussi gérer le, le Flappy Bird quand il sort de l'écran parce que quand vous sortez de l'écran que ce soit en dessous ou au-dessus, vous êtes censé euh, être en game over, vous êtes mort. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette série vous plaît. Euh, Abonnez-vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.